Salut les rôlistes, on se retrouve aujourd'hui pour la première courte du dragon, toujours à fond sur le JDR, ces mini chroniques me permettent d'aborder des sujets pour lesquels une chronique du dragon en entière ne serait pas justifiée, et j'aurais même d'ailleurs du mal à la remplir. Attaquons tout de suite avec trois sites JDR à avoir en favori. En premier, le Grog, bien évidemment, c'est la base du guide du release galactique, on reconnaîtra la référence à H2G2, et la mine d'information sur les livres et suppléments de jeu C'est ouvert depuis l'an 2000 et c'est tenu par une association à but non lucratif. Le Grog, puisqu'on dit le Grog effectivement, vise à répertorier, euh, rapatrier, inventorier, résumer, et bien d'autres mots, hein, et que j'ai peur d'oublier, euh, absolument tous les JDR, papier existants, VF, VO les JDR amateurs ou pros, le grog vise à faire une synthétique euh, présentation de chaque ouvrage. Ils essayent d'avoir la couverture de chaque ouvrage en illustration. Le grog, c'est un travail de titan, c'est sûr, mais avec un tout petit peu de soutien, les pages étant accessibles euh, pour rajouter des critiques pour des utilisateurs comme vous et moi, eh bien euh, rapidement les pages se trouvent très très complètes. Si, si on a l'illustration d'origine d'un ouvrage qu'ils n'ont pas, eh bien, il faut leur fournir, c'est quelque chose.. De, de, de communautaire, et c'est ce qui fait que le site fonctionne. Si vous connaissez le Grog, pensez à les soutenir, que ce soit en partageant leur travail, en leur euh, exprimant tout l'amour et le respect que vous avez pour eux, ou en leur faisant un don. Si vous ne connaissez pas le Grog, et eh bien je vous invite tout de suite à aller découvrir ce site, puis, même conseil, soutenez-les Numéro 2, lascariotech.org. C'est une mine de contenu pour absolument tous vos jeux de rôle. Euh, la scénariotech, une liste de liens et un site d'hébergement de documents euh, qui contient énormément, énormément de liens pour des, des documents de jeux de rôle euh, sur, euh, sur le web euh, francophone. Euh, une fois que vous aurez trouvé votre jeu dans leur long menu déroulant, vous y trouverez euh, référencé ou héberger selon, selon le fichier, des, des douzaines de documents euh, pour, pour les JDR. Vous avez évidemment des feuilles de personnages, des scénarios euh, c'est classique mais aussi des programmes de création de perso par exemple, ou de création de maps, des nouvelles, des suppléments en PDF, euh, des, des, des aides de jeu diverses et variées, et, euh, ou autres bases de données. La texte c'est globalement l'outil ultime du MJ. Euh, surtout si les jeux visés font partie des jeux les plus célèbres, là vous avez des centaines ou des milliers de fichiers hein, pour du Donjon Dragon, du Star Wars, du Cthulhu, c'est vraiment vraiment impressionnant. Euh, je connaissais depuis des années, j'ai récupéré des tas d'aides de jeu, j'ai récupéré et découvert des programmes de jeux de rôle, j'ai fait jouer des tas de scénars que j'ai trouvé là-bas. Euh, et grâce à de, de réguliers commentaires des utilisateurs, bah, on arrive à trier à peu près euh, les, les, les bons des, des mauvaises aides de jeu. Euh, en ce qui me concerne, ce site, ça a été vraiment la source de milliers d'heures de jeux à mes tables. Euh, c'est vraiment le meilleur annuaire GDR en français, euh, à mes yeux. Troisième site, le Zden, le site de l'Elfe Noir. Alors l'assaut euh, qui, qui le tient a longtemps eu du mal à maintenir le cap, mais il semblerait que ce soit plutôt reparti. Euh, ce site a presque fermé, hein, il y a quelques années. Le site de l'Elfe Noir, c'est un des plus vieux sites de jeux de rôle euh, français. Moi, je, je, je me rappelle de l'avoir toujours connu depuis que j'ai internet, euh, euh, pourtant j'ai eu internet assez tôt, j'ai connu, il euh, y a eu de bonnes pépites, il y a pas mal de suppléments et d'aides de jeu et de scénarios. Euh, la liste est bien moins grosse que sur euh, que sur la Scénariotech, mais vous trouverez tout un tas du travail euh, du Zden référencé justement sur la Scénariotech. C'est vraiment la référence euh, qu'il y avait avant la Scénariotech. Euh, moi, je m'en souviens, à l'époque, j'allais en même temps sur bastion.fr ou, ou East and West, le, le, le fanzine JDR. Donc euh, c'est vrai que ce, ce site, pour moi, c'est autant de souvenirs que réellement de, de ressources aujourd'hui, mais, mais l'asso est toujours actif, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller à jeter un, un petit coup d'œil sur leur site, il y a, y a pas mal de très très bonnes pépites. Voilà, cette courte du dragon est terminée, euh, je vous remercie de l'avoir suivi. Euh, J'espère que bah voilà, si vous ne connaissiez pas ces, ces sites de JDR, bah, vous allez pouvoir les découvrir, c'est vraiment de la très bonne référence que, que, que je fournis là. Si vous les connaissiez, bah, j'imagine que, que vous avez le même avis que moi dessus, en tout cas c'est quand même gentil d'avoir regardé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, d'ici là, portez-vous bien, surfez sur le web, ciao les Rolistes